Vous venez de faire un appel avec un prospect, mais il hésite et donc vous demandez que faire. J'ai quelques postulats de base à vous présenter avant de vous montrer comment moi je fais et ce qui marche pour nous et qui marche plutôt bien quand on le fait. Donc euh, j'espère que vous allez profiter pleinement de ces conseils. Alors, les postulats de base que j'aimerais vous présenter d'abord, c'est que vendre, c'est servir. C'est servir. C'est rendre service à son prospect. Pourquoi Parce que si... Vous pensez que le processus de vente, c'est une méthode pour persuader, convaincre et pour juste gagner de l'argent, ça ne va pas marcher. Parce que d'une, c'est une mauvaise intention. Et de deux, en tant que coach, vous allez être complètement désaligné avec ça. Okay, je ne veux pas dire que nous sommes une profession plus élevée que d'autres, mais c'est sûr qu'en tant que coach, ça ne marchera pas. Notamment parce que vente, vente c'est servir notamment parce que votre prospect, il a besoin d'aide pour choisir. C'est hyper complexe. On ne vend pas du coaching à n'importe qui. Et quelqu'un qui a besoin de coaching, il est dans un besoin complexe. En gros, imaginez-vous acheter une voiture sans être un expert de la voiture et acheter une maison sans avoir une expertise en achat de maison. Eh bien, vous avez besoin que votre vendeur vous aide à choisir, en fait, qui vous explique certaines choses, qui vous aide à voir certaines choses. Sinon, sur quelle base vous allez prendre votre décision Votre prospect a besoin d'aide, aidez-le d'une manière évidemment éthique et pertinente et pour ça et eh ben on va voir que proposer un appel c'est la meilleure chose la deuxième chose à faire euh, à valider c'est que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne ok quelquefois on n'a pas envie vraiment de travailler avec la personne du coup on peut avoir un peu la flemme et quand on a un peu la flemme ben on va vendre d'une manière à nous auto saboter maintenant il y a une bonne et une mauvaise envie de travailler quelquefois on a pas envie de travailler avec la personne parce qu'on n'est pas aligné et quelquefois c'est la flemme donc attention moi je vous encourage à avoir envie de travailler avec votre prospect mais c'est pas parce que elle est un peu pas très elle peut tr elle est pas très souriante en ce moment ou elle est pas très fun ou en ce moment euh, vous êtes un peu fatigué que vous n'avez pas envie de travailler avec cette personne ok donc attention aussi à comment vous gérez vos émotions et troisième point c'est de d'être persuadé que votre accompagnement est idéal pour votre prospect. Si vous avez un doute sur la pertinence de votre accompagnement pour votre prospect, eh ben, c'est dangereux parce que d'une, ça va être dur de vendre, et puis ce n'est pas éthique. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à travers ce que nous, on enseigne, hein, pour rappel, on enseigne l'expérience de coaching, qui est d'offrir une session de coaching de trois quarts d'heure, une heure minimum, parfois même deux, parfois même trois s'il le faut, pour non seulement apporter de la valeur à l'autre et l'aider à voir si vous êtes un bon coach, pour lui, mais aussi vous, pour vous tester, pour voir si vous, a, vous aimez coacher cette personne, si vous arrivez à l'aider à avancer. Ça, c'est important aussi que vous le compreniez. Donc, si vous avez compris ceci, c'est le moment de voir les différentes possibilités. Okay vous venez de faire un appel, votre prospect hésite, qu'est-ce que vous faites Et j'en profite juste avant euh, que vous partiez. En lien en description à cette vidéo, il y a la possibilité de s'inscrire à une masterclass où je vous présente les quatre clés pour développer votre business de coach. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, procurez-vous absolument cette masterclass. C'est gratuit, c'est offert, c'est en description. Allez, let's go La meilleure façon de procéder quand votre prospect hésite, c'est de lui proposer un autre appel. Il n'y a pas de doute sur ça. Parce que quand vous proposez un appel, vous allez pouvoir coacher la personne dans l'idée de ce que je vous ai présenté. Vous allez l'aider à choisir dans ce que je vous ai présenté aussi. Vous allez aussi pouvoir l'aider à euh, vous allez pouvoir échanger sur sa réflexion ça se peut elle a des doutes ça se peut elle a des objections et si vous n'êtes pas là pour répondre à ces objections et eh ben ces ces objections qui seront parfois même fictives peuvent l'empêcher d'acheter du style euh, oh mais moi j'ai pas le temps de, euh, de euh, je suis trop occupé en journée euh, par mon travail je peux pas euh, prendre du coaching alors que ça se peut vous êtes disponible le soir et le week-end mais si votre coacher ne vous l'exprime pas parce que vous ne prenez pas le temps de passer ce temps avec lui, comment il peut exprimer euh, son objection et comment vous pouvez y répondre Eh ben, Il va refuser de travailler avec vous pour des mauvaises raisons. Moi, je vous invite à ne pas avoir de regrets. Soit vous travaillez avec un prospect et c'est génial, ou soit vous avez vraiment le sentiment du devoir accompli. Et pour avoir le, sen le sentiment du devoir accompli, quel que soit le résultat, il faut que vous ayez fait votre devoir, votre, euh, que vous ayez assumé votre responsabilité de bon commercial. Donc ça, c'est important de proposer un autre appel. Et puis, ouais, je pourrais rentrer encore et vous donner plein, plein, plein d'autres idées, mais c'est vraiment cette idée que parfois, c'est une décision difficile, hein, c'est un montant certainement à quatre chiffres qu'elle va investir chez vous, minimum, et bien, elle a besoin un peu de temps, elle a besoin d'être rassurée. Ça peut être rationnel, ça peut être émotionnel, mais du coup, si vous ne proposez pas d'autres appels avec votre prospect, vous lui donnez juste l'impression que ce n'est pas grave. Bah, « Écoute, t'hésites, je t'envoie un email et puis euh, fais, fais ta vie. Et puis, si tu réponds pas, ce pas grave. Pendant deux mois, tu n'auras pas de mes nouvelles. Okay? » Montrez-lui votre intérêt. Parce que quelquefois, votre coaché a besoin de voir que vous croyez en lui. Parce que qui a envie d'investir dans un coach qui ne croit pas en soi Ce n'est pas encourageant. Et comment vous montrer que vous croyez en votre coacher bon, En lui proposant du temps avec vous. Votre chose la plus précieuse, votre temps, offrez-lui pour lui montrer que vous croyez en ce projet. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. Alors, quelques alternatives, et je vous ai prévenu, hein, c'est beaucoup moins efficace. Donc, euh, la première chose, c'est que vous pouvez proposer des alternatives à votre euh, accompagnement. Vous pouvez, moi je le fais quelquefois, je présente carrément des concurrents. Parce que parfois, <rire> euh, présenter, alors je ne le fais pas exprès pour les piéger, tu vois, mais parfois présenter des concurrents qui, je sais, ne sont pas adaptés à ça. Sa... Bah, je vais vous donner un cas concret, ok. Nous, on a un accompagnement de 12 mois et euh, on n'est pas très bon ou on n'a pas envie, en tout cas, où j'ai plus envie parce que je le faisais avant, d'accompagner des gens qui veulent en 3 mois passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et quelquefois, j'ai des prospects. Qui sont dans cette énergie-là. Ouais, je veux. Et je sens que c'est mauvais pour eux. Alors je peux me tromper. Et du coup, je leur dis écoute, il y a telle et telle et telle personne qui font cette promesse. Hein, je ne connais pas la qualité de leur travail. Prends un appel avec eux et vois avec eux. Comme ça, soit elle fait l'appel et ça connecte avec les autres et c'est aligné, elle travaille avec l'autre et tant mieux parce que du coup, ça veut dire que l'autre est peut-être meilleur que vous, ou soit elle va aller à l'appel, elle va dire « mais attends, ce n'est pas du tout aligné, c'est pas du tout dans mon énergie, euh, J'aime pas du tout euh, ce coach ou, ou ce closer, etc. Ah non, non, je veux travailler avec LinkedIn. » Donc, ce n'est pas par mesquinerie que vous le faites, mais proposer des alternatives peut l'aider à prendre une meilleure décision, parce que quelquefois, la personne a besoin de plus de choix. Deuxième idée, c'est de mettre en contact avec des clients ou des anciens clients. Nous, on a la chance d'avoir quelques clients qui acceptent euh, d'être contactés par des prospects pour échanger. Et on a des clients comme ça qui sont rentrés dans le programme parce qu'ils ont échangé. Alors, nos clients ne touchent pas de commission, sinon ça biaiserait un peu le fonctionnement. Mais en tout cas, euh, bah, c'est une super manière pour nous d'apporter, euh, de, de, de vendre. Pour le prospect, ça lui permet d'avoir un regard extérieur. Et puis, pour notre client, bah lui, pour le coup, ça lui prend un peu de temps. Mais pour certains, bah en tout cas, celles et ceux qui veulent le faire, bah c'est un don qu'ils font avec plaisir. Et c'est une manière pour eux et elles de nous remercier pour le travail qu'on fait. Et donc, euh, voilà, tout le monde, d'une certaine manière, est euh, content. Maintenant, il faut le faire euh, à bon escient dans un monde d'osage. Okay mais ça, c'est quelque chose d'efficace. Puis, les études de cas. Nous, on a toute une série d'études de cas enregistrées avec des anciens clients. Tu... Ok, regarde ces études de cas, ça va t'aider à prendre ta décision. Tu vas voir comment on a travaillé ensemble, comment euh, ils sont passés de A à B, et ça va les inspirer en fait, parce que souvent les gens ne veulent pas travailler avec vous parce qu'ils se disent ah eux, ils y arrivent, mais moi, je n'y arrive pas. Et quand vous avez une étude de cas à 30 minutes d'interview avec quelqu'un qui est passé d'un point A à B grâce à vous, la personne peut se reconnaître, et peut se dire oh, « Ok, bah en fait, si elle a pu, moi aussi, je peux maintenant. » Et puis, éventuellement, envoyer une synthèse hein, sous forme de vidéo, mind map, texte, de votre accompagnement. C'est très peu efficace. Pourquoi Parce que vous allez présenter des caractéristiques plutôt que la promesse de transformation, promesse entre guillemets. Maintenant, si vous avez un certain public très rationnel euh, qui veut avoir euh, de l'information, peut-être que pour cette pers ces personnes-là, c'est intéressant de le faire. Okay Donc, ça va dépendre aussi de votre audience. Mais d'une généra manière générale, ce que je vous propose, c'est quand vous envoyez ça, de toute façon, caler des appels. Et voyez, voilà, c'est ce que je vous ai mis. Est-ce que je l'ai mis là Je ne l'ai pas mis Je le mets. Je je le mets. Okay. Quoi qu'il arrive, caler des appels, ça n'empêche pas. « Ok, euh, ce que je te propose, c'est que juste après cet appel, je t'envoie une vidéo ou un texte avec le résumé. T'en penses quoi qu'on se fasse un deuxième call dans trois jours Comme ça, ça nous permet de revoir certaines choses si tu n'as pas compris, t'aider à mieux décider. Et puis, ben, si tu es intéressé, tu nous rejoindrais à ce moment-là. Et si tu n'es pas intéressé, c'est ok, euh, et je t'aiderai à trouver des alternatives. » Mais vous calez quand même le rendez-vous. Parce que si vous balancez comme ça sans faire l'appel... Euh, bah, ça va être très difficile, très difficile parce que vous allez souvent perdre votre prospect et surtout lui ne va pas saisir une certaine opportunité parce que la flemme peut prendre le dessus parfois sur son désir de transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Encore une fois, en description, vous avez accès à Masterclass sur les quatre piliers qui vont vous aider à bâtir votre business de coach de manière durable et pérenne. Ciao, ciao